Un de mes exercices préférés de cette partie du chapitre Variation et Extrémum. Proposer un tableau de variation et une courbe d'une fonction f définie sur R tel que f soit croissante sur moins l'infini 5 et sur 9 plus l'infini, croissante sinon et qui coupe bien sûr la courbe. La courbe qui coupe l'axe des abscisses en 4 et 11. Mm -hmm. Construisons un repère en main levée. Bien. Alors, décroissante sur moins l'infini 5. Décroissante sur moins l'infini 5. 5. Bon, on va dire que 5 est là croissante sur 9 plus l'infini 5 9 à peu près là décroissante donc ça pourrait être comme ça et encore fois décroissante et croissante sinon donc ça pourrait peut-être peut un zigzag comme ça on tâtonne hein? on tâtonne hein? bien ça c'est les deux premières conditions et la courbe coupe l'axe des abscisses en 4. Donc là, c'est 4. Et en 11. Mm -hmm. La courbe coupe l'axe des abscisses en 4. Donc si je constate que la décroissance est comme ça. Que la courbe coupe l'axe des abscisses en 4. Et décroche jusqu'à 5. 5. alors ça pourrait que la courbe, une courbe possible serait ça et puis euh, décroissante sur 9 plus l'infini et coupe l'axe des abscisses, la courbe en 11 donc euh, ça pourrait être comme ça en rouge s'il vous plaît la courbe la courbe, et la fonction <coughs> va être croissante sur l'intervalle 5-9, croissante mm. sur l'intervalle 5-9, mais si elle est croissante, si elle va passer par là, si elle va couper l'axe X, bah c'est complètement l'axe X, alors la dernière conçue n'est pas juste, hein. La courbe coupe l'axe des abscisses en 4 et en 11. Si je pense qu'elle coupe la courbe des abscisses uniquement en 4 et en 11, donc elle ne peut pas couper entre 5 et 9, il hein, n'y aura pas notre point. Comment construire alors une courbe qui monte entre ces deux points et qui ne coupe pas l'axe des abscisses et je crois que ça va être à peu près comme ça. On s'arrête ici. Avant 9. Avant 9. Si vous voulez un segment. Et après on saute directement à 9. Donc F de 9. Ça va être ce nombre. Comment ce nombre Avec 4. Et là... La fonction monte, la fonction croît, mais elle ne touche pas l'axe des abscisses, et puis elle saute. Hum. Est-ce que ça existe des fonctions comme ça Je continue de trace la courbe, et puis ça saute, et trace de l'autre côté. Bien sûr, c'est une fonction comme la fonction inverse. Ça fait un saut. Ça, c'est une fonction discontinue. La suite en classe de première spécialité ou terminale, fonction pour laquelle si on trace la courbe, ben, à un moment donné il faut laver le stylo et le placer de là, là, c'est un saut, un saut comme ça. Cette courbe ne coupe l'axe des abscisses qu'en 4 et 11. Donc si je répète, si c'est que en 4 et 11, une des courbes possibles, c'est celle-là. Hop, celle-là. Voilà. La suite en classe de terminale. Une courbe éventuelle qui respecte ces conditions, c'est la courbe représentative de la fonction f de x, qui est définie comme ceci f de x égale moins x plus 4 si x strictement inférieur à 5, et ça donne 7 demi-droites, jusque là. Puis, f de x égale 1 quart de x moins 9 quarts si x est compris entre 5 et 9, 5 inclus et 9 exclus, de là jusque là exclu. Constatez que f de 9, ça devait faire... 0. Mais ce point n'est pas encore ici. Par contre, f de 9, je le trouve dans la dernière partie. Calculer f de 9 ici. Si x est supérieur ou égal à 9, moins 45 plus 55, ça fait 10. Donc f de 9 égale 10. Et puis ça continue. f de 11 égale 0. Comme vous remarquez, et voilà, c'est une fonction discontinue, discontinue, et pas discount, hein, rien à voir. C'est une fonction affine par morceau, une fonction affine, deuxième, troisième fonction affine, donc affine par morceau. Et si vous voulez, qu'est-ce que ça représente dans la vie Bah, cette fonction peut modéliser euh, le gain ou les revenus d'une personne qui, il y a longtemps, ses revenus diminuaient, diminuaient, diminuaient, diminuaient, jusqu'à, disons, la cinquième année, il avait moins 1000 euros. Puis, le revenu augmentait, augmentait jusqu'à zéro. C'est-à-dire qu'il a quitté ses dettes. Et du coup, le neuvième jour, il a gagné au loto 10 millions de dollars. Et j'ai oublié que ces unités sont des millions. 10 millions de dollars. Et puis il a dépensé vertigieusement. Le 11e jour, deux jours après, il n'avait plus rien. Et puis des dettes colossales. Et voilà la déchance. C'est bien sûr à ne pas suivre cet exemple affreux. Le dernier numéro du magazine Tangente contient tout à fait par hasard un dossier entier dédié à la déroutante discontinuité, comme quoi il y a plein de choses à voir plus loin que cet petit exemple de cette vidéo.